Et deux concerts avec le CBJ, nous plusieurs eh, gagnons et enquête là qui administrative au niveau de l'inspection générale. Et concernant le dossier président Jovenel Moïse, eh, qui était assassiné malheureusement dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 à la rapport enquête-là au niveau de inspection générale fini, la joint ministère de la justice pour suivi administratif. En total, nous gagnons. 82 policiers qui écroués aux ordres de la justice dans le centre de détention. Parmi eux, il y a eu 7 qui condamnent. L'inspection générale fait un ensemble de recommandations pour qu'ils soient capables de faire des renvois dans l'institution. Mais au fur et à mesure, nous avons le pouvoir d'ensemble de Mounsao qui ont recommandé pour qu'ils révoquent dans institution. Et il et Johnny Javier, policier de 8e promotion, et monsieur était impliqué dans l'assassinat Fernand et Théogène de 2 janvier 2022. Il sont la rue frères frère, côté que, il est dans le marché monsieur. Bien, il y a un Jean joseph que tout le monde connaît dans le qui est Carada, qui est policier de 20, 20e promotion, qui lui-même était impliqué dans homicide qui était fait sur nos jeune qui est le et lui Canada côté que tout le monde était pratiquement parlé de ça et M. O Kabal, l'inspection générale, général fait une recommandation pour révoquer Clotet Jean josieux alias Contagana qui s'est une artiste par le camp Gérard Peterson guerre, qui s'est 31 en promotion, et il a demandé pour révoquer lui pour Franck Pierre, 26e promotion, inspecteur Ornick Pierre, et, qui est même affilié dans la prison civile de Sema, pour l'association malfiteur, et qui est pour retour à Gang, qui est un nom qui est le Kokourats Race, qui est basé dans le Koua Péris, dans le Kouaï, dans le Zone Antipoli, et qui Jean Gardenne, qui est le 8 e promotion pour la vie policière, qui est le commissaire de police Pierre-André Cadet, et les même tout pour trafic illicite pour stupéfiants et qui a la nom de l'autre policier, qui c'est Jean Désir et puis avec Fader Jean-Louis, écoutez que, il ont fait une recommandation pour évoquer Monsario également Simon de Moustaine pour trafic illicite et Alex Montpellier 22 e promotion, et Isa, Dieu donné, 24e promotion pour trafic illicite. Quelques questions, c'est plaît Et si vous nous avez une pour faire d'ailleurs, mais capable de tout agir à l'époque, quel moment, parce que nous connaissons des zones effectivement, qui demandent plus de présence, mais on va réaliser des zones tout et présence là nous demandons une présence qui est beaucoup plus clé, et surtout dans les zones de tension. Et on continue à faire ça, et ensemble, il faut tout fait pour que nous soyons capables et épargner les policiers dans des zones, surtout des zones stratégiques, des zones qui sont de l'ordre, sans que nous ne pas nous ne pas minimiser et nous ne pas Et c'est que... pas trop longtemps, une situation qui a développé, dans un dit, et à chaque fois, la situation a développé, il avons justement, nous avons appui de forces de l'ordre, pour renforcer les sanctions. Et pendant la parole, on a le que pas trop longtemps, une situation qui a développé, et... L'autre chose, c'est qu'il y a le département et des choses qui dépendent de ça. -e. Mais l'important, encore une fois, il va profiter de tout le temps la presse pour que nous disions à la population de continuer la collaboration. Nous pouvons être dans le département, côté que Guéry ombandie qui est le téléphone, côté que l'actif, l'I, mais ce Et réaliser que ces populations-là hein, qui vivent nettoyées comme ça, nous pouvons être des très bons gestes. Et pas à l'autre monde qui, dans pas où ou y a un comportement pareil, parce que, vraiment, population, c'est la police, c'est pas parti. Et c'est éventuel, est capable de gagner. Et c'est certain que les gens qui ont eu et nos interventions, PNH, nous, nous, nous, la nous, nous, nous, ça, c'est important. Et dès que ça a été, on pour nous protéger de la faim, nous ne pas sacrifier pour nous protéger. Et nous, tenons compte de tout ça, et, et ça fait que qui, y ait, y ait une qui les zones qui ont des réputations qui ont des problèmes, à n'importe quel moment, nous ne pouvons pas de stratégie, nous ne pouvons pas faire de la en fait à n'importe quel moment. Mais nous ne pouvons pas faire de problème nous ne pouvons pas faire de l'économie. Nous ne pas dans situation aujourd'hui, hein? et puis a d'autres informations qui nous nous pour que nous et qui permettent de nous ajuster pour que vous une autre lecture des situations. Et j'aime bien que la vie est un élément central pour nous dans ce type d'intervention. Et bon, euh, c'est une situation hein? qui a de la sécurité sociale et économique, où nous on sentit effectivement, dans suis honnête, qu'il n'y a sensation. Généralement, je ne pas sentir que passée. Mais, par contre, limiter justement fait et la police elle-même, il faut anticiper, il faut que soit capable de créer surtout présence dans zone d'activité dans zone commerciale, que ce soit côté et activité, l'autre côté de l'activité, c'est cette forme que l'achat lui-même, il prend une solution pour ça. Mais l'autre considération, il y a tout dans ça que nous faisons comme package, Comment nous sommes capables de nous comment nous sommes capables d'aborder si la situation est arrivée justement pour l'évolution. Oui, une autre question. Même les radios, les vidéos, nous tenons compte de ça et l'inspection générale, c'est tout fils de ça. Nous avons compte de nous faire des réactions. Même les hauts niveau, les zones, il y a une émotion, il y a une information qui passe. Par contre, nous que nous sommes pris de vérifier et pour la l'on sous ça. Pour les questions qui y a à nous et moi, je ne vais pas gagner tout à fait Mais comme si on avait un actif qui n'a pas marché, je pense que nous aurions couché en compte, bien, nous allons faire la compte, pas à mesure que nous n'avons plus d'attaque. Il y a un temps. Et nous ne pouvons pas frapper n'importe où parce qu'il y a de кнопes, oui. que plusieurs policiers qui étaient déjà victimes. Acte de actes de même j'entends comme le monde, dans la société en jeune et des familles qui est pratiquement en pleurs. Côté que, lundi, et comme tout le monde connaît, vendredi 25 novembre 2022, se passé, à et le commissaire visionnaire Rico, Arrington, qui est directeur Académie nationale de police. Côté que, commissaire, il y a un véhicule de police pour classe 1-0-253 et machine est en train de couleur blanche et accompagné le chauffeur libre que qu'il allé avec le chauffeur. DCPJ est pour le moment les pour et au moment des évolutions n'a pas été population au courant. Et malgré la situation, ça a découragé le travail de la et qui... Justement, situation ça a de la vie blanche. Nous connaissons que nous vraiment dépassé par ça. Et bien l'achat, tantit d'abord, population et en fonction de ça que nous gagnons en termes de ressources, et ceci dans quel que ce soit niveau, ou que nous-mêmes nous, -mêmes, nous capables de faire le hein, bon travail, Donc, c'est certain, j'en toujours dit, c'est qu'on travaille simplement au niveau de la police, mais c'est travail qui permet que tout le monde soit capable de venir et avec les PNH-là, ensemble, que nous sommes capables de combattre. Nous avons partagé avec la population avec la presse, on a ensemble euh, les cas que nous traitons au niveau de la PNH. Nous avons pris la partielle de septembre à novembre 2022 et côté que nous avons enregistré et au niveau l'accident de circulation, 23 personnes qui malheureusement mourir lors l'accident de circulation et dans l'Ouest, 15 en tout. et Il y a 45 blessés et au niveau de la circulation, accident de circulation, ou l'Ouest simplement, il y a un 34. Alors, petite précision, 23, c'est pour tout pays, hein, mais l'Ouest seulement, il y a 15. Il y a environ une dizaine de bandits qui sont stoppés lors d'un champ tir avec la police, il y a plusieurs munitions et qui arrivaient et, et confisquées, il y a environ une dizaine d'armes qui sont saisies, il y a 7 dossiers de drogue qui traitait au niveau du BRDS, qui s'est identifié au niveau de la y gagné 27 kg 276 grammes de marijuana qui saisit, gagné 1 kg grammes de mukaï qui saisit, gagné 375 munitions qui saisit, gagné 1 ou dollars américains, gagné 30 165 dollars américains qui saisit, 39 950 qui saisit. N'a a coté comme ça, il y a transféré au niveau du BAF qui, encore une fois, ont été au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. En total, il y a qui joignent à station Encore une fois, faut noter que le bilan ça n'est pas simplement au niveau de l'Ouest, il concerne tout le département. Eu. Vous connaissez que la fête n'est pas loin et tout le monde même des situations difficiles, mais. Et malgré la situation, il y a toujours un esprit justement pour fêter. Et comme son tradition au niveau de son générale, il y toujours une certaines mesures pour qu'il soit capable d'accompagner les populations lors des festivités. Côté que nous connaissons un peu partout, capable de gagner des activités et qu'il y ait des activités quartiers de de et Côté que nous capables de gagner des centres, capables de gagner des zones d'Elma, débarque, des zones de temps dans l'époque ça au surtout 24 et 31 décembre et gagner la chat y mobilisé pas simplement au niveau de l'Ouest, mais tout le pays, hein, et, et pour que nous capables de créer à la visibilité et une présence des policiers, et pendant que nous parlons, à... pendant que la hein, probablement pas qu'on ait des gens passées, pour avoir des checkpoints, ça a été justement dans cette disposition qui prend. Hein, mais la disposition, ça a été pratiquement appliqué et nos zones et, et nos zones 7, 17 pour que les finis. Et le 3 janvier et j'en dis hein, et c'est dans tout le département hein, et dans tout pays notamment surtout dans les zones de la présence et nous pas minimiser tout euh, et ça qui est capable de gagner tout en termes de cidans, et nous connaissons que malgré la situation hein, des opérations qui toujours à continuer au niveau de zone surtout au niveau par des bouquets qui pratiquement et la police hein, basel là parce que son zone que, et, qui et qui a pris des problèmes et surtout dans les nouvelles directions, ça a gagné une attention très soutenue pour Zone Valé-Boukéa et l'autre zone, et qui a gagné toute intervention et qui est capable de faire. Mais là, nous comprenons que sur notre stratégie, nous ne pas dire exactement qui est et nous connaissons que nous, nous sommes surtout impatients de ça, et nous ne pas appeler tout à l'heure, mais avons dit, nous avons nous avons dit, nous avons des nous avons dit, des prendre. Les temps, les des jours, des mois, des mois, même, et de, de aller suivant et, taille. Et, et, et ça, ne faire face à rien Et nous connaissons que nous constater son pays pratiquement gagne des fois de un peu partout. Et la police, c'est le seul élément en termes de sécurité, en termes de de l'État qui gagne des sollicitations un peu partout. Au doit par exemple, au mettez nos zones et puis, pour l'autre côté, ça a demandé justement pour gagner tout de matériel additionnel de manière que nous pas faire travailler. Au niveau de la direction générale on a bon de la police nationale, nous avons dit qu'on qui prend et surtout au niveau gestion rationnelle aux sous -sno. Et côté que bon de et récupère, on édicap, le de chèques qui arrivent et récupérer, On sent un petit cap de monde qui est abandonné et ça arrive vraiment longtemps qui permet que et au niveau de la direction générale au commandement. Li augmenter les primes de risque et, et policiers et qui au niveau pays également au niveau des unités spécialisées. Et comme ça à tout est destiné à parents policiers qui victimes de l'exercice fonctionnel Et tu gagnes justement des prêts et qui te en dans ce sens que pour gagner un besoin d'accompagnement avec parents. Yo. Et mettons en contact avec le euh, personnel et sous peu gagner deux parents de policiers qui sont victimes de l'exercice qui gagner pour joindre assistance à et suivant des critiques y Gagné, encore une fois au niveau de la direction générale, gagné 746 mondes dont 62 femmes, qui recevront des félicitations, dans 4 travailleurs et dans 48 tours qui ont fait suite à travailleurs et génye, personel policier, personel génye, lottou, qui incluent personnel policier, personnel administratif, gagné 47 autres tours qui ont honoré, gagné 919 mondes qui ont formé, gagné 2000. 119 et, et pour ceux qui fait, du monde qui est de grade inférieur qui est passé à des grades supérieurs. Et ceci de agents privés commissaires. Parallèlement, au niveau de l'inspection générale, et nous capables voir que moi, nous sommes pratiquement dans nos de fonds d'inspection générale, et, et, et, et c'est la police des polices et qui a des travail administratif qui fait en tête d'enquête au niveau de la police nationale. L'important pour noter que l'inspection générale et la mission, c'est de veiller sous discipline, à la discipline et tout comportement de tout grade, de du tout grade. Et de tout signaler tout à un comportement de bon comportement pour les et pour les compenser et pour encourager encourager. C'est une raison et celle de monde qui bénéficient des félicitations pour de honorer. Et ça a sorti justement après, justement, recommandation de l'inspection générale, parce que l'inspection générale a fait le contenu, mais l'inspection générale, parce que nous ne pouvons euh, et... pas rien de policiers, de certains policiers qui sont capat... capables de gagner des comportements. Parce que institution, c'est le monde qui l'a dit. Mais nous pouvons tout dans l'ensemble, institution, le policiers, malgré la situation, malgré sa traversée, malgré tout, que les victimes, mais toujours en euh, 4, pour que vous capables faire travail. Alors, l'inspection générale, il y a une vocation à tout, mais tout, il y a une vocation de discipline, à savoir, dans carte et l'enquête administrative, pour que, au besoin, vous capable prononcer des sanctions disciplinaires et contre toute violation et au règlement de la discipline générale. Concernant, au niveau inspectionnel, toujours, concernant dossier jeune journaliste qui a perdu la vie, que nous avons et côté que ça y a été pratiquement complètement dans la presse, dans la société, côté que dans 4 la maïlite, côté que le policier ça les les victimes qui s'est Robinson sur le virus. Il y a plusieurs actes d'enquête qui réalisait déjà dans le cadre de César. Sous peu, l'inspection générale a en mesure pour que aille dernier avancement le cadre d'enquête de ça gagner plusieurs auditionnels, policiers et témoins et gagner le plateau du journaliste qui est victime de certains comportements de policiers qui, déprennent le niveau de l'inspection générale, de ces il qui a traité et, au mon porteur n'a pas été une relation au en toute transparence. Et toujours dit que la police les, est possible pour que les ventes. Sans collaboration, sans ça, qui c'est la presse. Et ceci, quel que soit le domaine que le travaille, que l'écrit, que le télévisé, que les parler, que le Et ça fait que y a des comportements, et quel que soit le comportement, dès que n'a pas fait honneur à l'institution, l'inspection générale lui-même, il n'a aucune recommandation après, bien sûr, enquête.